Défis et challenge des outils digitaux Il est fréquent que les professionnels de la jeunesse et les jeunes soient confrontés à des défis quant aux outils digitaux. Utiliser le théâtre avec des supports en ligne peut aider les travailleurs de jeunesse à s'approprier les outils digitaux de manière sereine et constructive. Comme certains défis du travail numérique sont le manque de participation, de motivation et d'intérêt, le travail en ligne et le travail d'équipe collaboratif devraient motiver les participants à contribuer activement et à susciter leur intérêt pour les sujets et les activités. Les techniques de théâtre servent à briser la glace pour d'autres modules et permettent d'aborder des sujets sensibles à un stade ultérieur entre les animateurs et les jeunes. Le travail en équipe des webinaires permet aux jeunes d'apprendre à se connaître en petits groupes, d'échanger des points de vue et des idées sur des questions de travail et de s'exprimer à travers différentes compétences qu'ils ne pratiquent pas dans leur travail quotidien, artistique, sportive, intellectuelle, cinématographique. De cette manière, les jeunes cultivent également des relations conviviales avec leurs camarades, apprennent à s'exprimer et à communiquer avec entrain et bonne humeur et se sentent plus en confiance pour faire face à d'éventuelles difficultés au sein du travail. La session en plénière d'une réunion en ligne permet l'expression collective des idées, des droits, des propositions et des solutions devant l'ensemble du groupe. Cela permet aux participants de renforcer la confiance dans le groupe et en lui-même. En même temps, les activités de mise en scène viennent contrebalancer l'aspect virtuel d'une session en ligne pour les animateurs. Cela leur permet de mettre du mouvement et de l'animation. C'est une bonne manière de pallier à une atmosphère statique et stressante induite par les outils numériques. Continuez à utiliser les outils numériques et faites du théâtre.